Du Québec, elles n'ont aucun rapport avec le fédéral. Donc, 84-55. Le directeur de l'État civil, celui qui a le certificat de naissance, qui a le talon souche, celui qui a votre sûreté, la mienne vaut 13 46 787 Le directeur de l'État civil appartient au fédéral. Il est enregistré à Revenu Québec sous le numéro NQ 88 14 90, 41-30. Écoutez bien. La cour d'appel, ça c'est fédéral. La cour d'appel, c'est la cour du banc de la Reine ici. C'est pas la cour d'appel. Ils ont changé le nom d'appel. Ils ont changé la cour du banc de la Reine pour la cour d'appel. Mais c'est toujours la cour du banc de la Reine. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de Reine ici. Vous comprenez? C'est enregistré à en Revenu Québec. C'est assujetti à Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui, qui ordonne de faire ce que doit faire la Cour d'appel. Et la Cour d'appel du Québec, elle est enregistrée sous le numéro nq 88 3185 6719. Et le 3185, c'est une juridiction fédérale. Alors que le, le 1381, c'est de juridiction, c'est dans la juridiction de l'État du Québec, ici, de l'État national du Québec. On peut aller ici euh, au Receveur général du Canada, qui est l'Agence du Revenu du Canada, qui est enregistré sous le numéro euh, NEQ88 1218 1863. OK? Revenu Québec, hein? où est enregistré toutes euh, les, les juridictions fédérales. Revenu Québec est enregistré sous le numéro 88 1381. 22-68 et de, de Revenu Québec, alors que la Chambre des communes du Canada est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro NEQ 88 16 15 67 47, ainsi que le Sénat canadien sont enregistrés à Revenu Québec sous le numéro NEQ 88 31 85, ça c'est fédéral aussi. Voyez-vous? Parce que lui, c'est vraiment le 3185. Ça représente la reine, ça. Comme euh, la juridiction 05 dans le cas de procédure qui représente le souverain. Qui a une poursuite judiciaire au code criminel. En vertu du code criminel. C'est en vertu d'un 05. OK? Donc, le Sénat canadien est enregistré sous le numéro NEQ 88 3185 64 61 C'est... Euh... Donc, euh, je vais continuer ici. Ça, ça prouve que je viens de surprendre leur bonne foi. Parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ce dossier-là, là, ça surprend la bonne foi. Ça, ça, ça rend tout simplement illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. L'administration des tribunaux judiciaires du Québec, ça doit être mis sous tutelle ici, par le fédéral. Et pourtant, le fédéral n'a pas juridiction ici. L'Assemblée nationale, le Parlement du Québec, l'Assemblée nationale du Québec n'est plus dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, donc il n'y a plus rien ici. Et là, étant donné qu'il n'y a plus de vertu qui s'applique ici, c'est le vice, depuis le débat sur l'avortement, entre autres. Hein? Parce qu'on est éteint. Là. Il n'y a, a plus question de, de revenir là-dessus. On est éteint. Il n'y a plus de naissance ici. C'est fini. Euh, et le Québec, c'est tellement grand, ça va être... Euh, ça appartient aux étrangers, aux cultures étrangères. Donc, euh, je vais quand même continuer ici. Enfin, pour ce qui est de la requête du demandeur allégant irrecevabilité de la défense de l'intimé procureur général du Canada... Le procureur général du Québec, ce dernier n'a pas encore produit de défense au dossier, ce qui rend caduque cette partie de la requête du demandeur. Le reste, écoutez, il n'y a pas produit de défense au dossier. Savez-vous pourquoi C'est l'article 119 du code criminel qui permet au procureur général du Québec de déjudiciariser quoi que ce soit, de ne pas ju judiciariser une poursuite ou une requête quelconque qui euh, concerne la haute trahison envers la reine, qui concerne l'outrage euh, des juges et des avocats envers le peuple canadien, envers chaque justiciable. Ces gens-là sont en outrage à la reine. Ils sont en outrage au peuple canadien. Ils sont en, en haute trahison à la reine et en haute trahison envers chaque verbe naturel, chaque verbe de chair et d'âme au Canada. Donc, je vais relire quand même ce petit paragraphe-là. Enfin, pour ce qui est de la requête du demandeur allégant et de la défense de l'intimé procureur général du Canada, ce dernier n'a pas encore produit de défense au dossier, ce qui rend caduque cette partie de la requête du demandeur, le reste dit celle, étant compris et rejeté par le présent jugement sur les requêtes des requérants. Donc, tout le monde requiert, sont des requérants. Moi, on ne m'a pas reconnu comme verbe de chair et d'âme. Ils se sont adressés à tout ce qui est inanimé. Pourquoi le tribunal accueille les requêtes en irrecevabilité des requérants, procureur général du Québec et procureur général du Canada, euh, aux présentes qui appellent, qui ont désigné à être les demandeurs, et rejette la requête en irrecevabilité de l'intimé, le demandeur, qui est Jacques-Joseph-Antoine Pierre, mais eux autres ils disent que c'est Jacques Normandin. Donc ça se trouve être un pseudonyme, un surnom, et un pseudonyme, un surnom. Ça n'a pas de sexe, ça ne peut pas se reproduire. Ce n'est pas un verbe de chair et d'âme. C'est une, une propriété intellectuelle qui appartient au gouvernement. Et c'est Pierre-André Paré qui l'a déclaré en 1996, euh, lors d'un débat euh, dans le journal des débats de l'Assemblée nationale. Ça a été formulé dans le journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996, dans lequel il a dit que tous les privilèges concédés par l'État votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. C'est ce qu'a dit Pierre-André Paré, sous-ministre du revenu du Québec à cette époque-là. Maintenant, je vais aller immédiatement, ça, ça ne sera pas très long, vous allez le comprendre très vite, quand ils ont reconnu, quand que la Cour du Québec a quand même reconnu, même si elle, pas, elle ne respecte pas ses propres jugements, parce qu'oubliez pas que les juges les avocats n'appliquent ni les lois ni les jugements si ça déconsidère l'administration de la justice ou si ça déconsidère aussi l'impôt sur le revenu, les perceptions fiscales de l'impôt sur le revenu. Pour ce qui est de, des taxes sur les biens, moi je m'en fous de ça parce que quand on, on décide d'acheter un bien puis payer la taxe, parce qu'on veut la payer la taxe. Parce qu'on le fait volontairement, sinon on garderait l'argent dans nos poches et on n'achèterait absolument rien. Vous comprenez donc, on l'achète d'après notre besoin essentiel à nous. Mais là, avec le fameux COVID-19, euh, euh, les accessoires, euh, tout ce qui est accessoire non essentiel, euh, on en est privé, le gouvernement a décidé qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas pour chacune et chacun de nous de la population. Ça, c'est le gouvernement qui vient de prendre, de, de prendre cette décision-là. Donc, quand vous allez dans les marchés d'alimentation, ou peu importe, c'est le gouvernement qui décide ce que vous allez acheter, quest ce qui est essentiel, selon lui, et qui ne l'est pas, pour sa personne physique, qui est inanimée. Mais nous, en arrière, étant donné que nous ne sommes pas titulaires de droits, nous ne sommes pas sujettis à l'obligation de débiteur. automatiquement, nous sommes des rien. Nous sommes tout simplement des instruments de production et de consommation. Et pour faire de l'argent, le gouvernement a besoin de production et de consommation. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'argent, les marchés boursiers ne peuvent pas fonctionner, vous comprenez Donc, euh, je lis automatiquement ici le fameux dossier ici, Cour du Québec. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Voyez-vous Ça, c'est quand ils ont reconnu que Jacques Joseph Antoine Pierre Normandin est le représentant autorisé de Jacques. Normandais. Donc, je commence immédiatement. Cour du Québec, Canada. Ça, là, écoutez, ça se trouve à être le 28 mai 2004. Le 28 mai 2004. C'est un État national. Regardez bien, c'est l'État national du Québec, hein, de l'an 2000. La loi 20.2. Les juges et les avocats, qu'est-ce qu'ils disent ici? Cour du Québec, Canada, province de Québec, district de Québec, localité de Québec. Chambre civile. Le dossier judiciaire 200-22-028-373-041. La date, c'est le 28 mai 2004. Sous la présidence de l'honorable juge François Godbout, juge de la Cour du Québec, son numéro de juge, c'est JG-1132. La poursuivante, la capitale à change générale, partie de mandresse, contre Jacques Normandin, Partie défendresse et Société de l'assurance automobile du Québec l'a mise en cause. Jugement sur requête en irrecevabilité, donc ça c'est le jugement du juge Godbout. Dans son jugement, numéro 1, il dit, M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a des, ils ont, ils ont, ils ont même mis des traits d'union là. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin, agissant comme représentant autorisé de Jacques-Normandin. Il n'a pas dit « au oh nom à la place, et pour le compte » de Jacques-Normandin. Il a dit « agissant comme représentant autorisé de Jacques-Normandin, demande par requête en irrecevabilité que soit rejetée la procédure introductive d'instance initiée par la capitale Assurance générale parce que ce fameux, cette personne physique-là, Jacques Normandin, avait gagné en cours municipale de Montréal au dossier 721, 773, 710. Automatiquement, la capitale en générale était frustrée de ça et a décidé de déposer un appel devant la Cour du Québec de 1988. Et euh, c'est l'honorable juge François Godbout qui a présidé ce dossier-là. Donc, euh, le paragraphe numéro 2 dit... « La requête déposée au dossier contient de nombreux allégués et plusieurs conclusions, mais le juge sous-signé, juge Godbout, lors de l'audition tenue le 27 mai 2004, a expliqué aux représentants autorisé de Jacques Normandin, donc il a expliqué à Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, avec des traits d'union, que la Cour du Québec, chambre civile siégeant en division de pratique, n'avait pas juridiction pour disposer de toutes les conclusions recherchées. Ce représentant autorisé, M. Jean-Joseph Pierre-Antoine, deux petits points de la famille Normandin, a alors reconnu que le motif principal qu'il invoquait à l'appui de la requête en irrecevabilité était la chose jugée, puisque Jacques Normandin avait été acquitté par l'honorable juge Pierre Fontaine, juge de la Cour municipale de Montréal, au dossier 721, 773, 710. Le 9 décembre 2003, taquée la paire de la transcription des notes sténographiques produites au dossier P11. Quatrièmement, quatrième paragraphe, la requête à une recevabilité est basée sur l'article 165, entre guillemets, 4 du Code de procédure civile, qui prévoit l'irrecevabilité lorsqu'une demande n'est pas fondée en droit. Supposez même que les faits allégués soient vrais. Écoutez, elle n'est pas fondée en droit, c'est eux autres mêmes qui ont dit que ce n'est pas fondé en droit. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui est arrivé là-dessus? Je, je le répète. La requête en irrecevabilité est basée sur l'article 165, 4e euh, entre guillemets 4 du Code de procédure civile qui prévoit l'irrecevabilité lorsqu'une demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués sont vrais. Écoutez bien ce qui suit de ça ensuite. La cour est d'opinion que ce n'est que l'enquête au fond qui pourra permettre de statuer sur cette question. L'enquête au fond elle a eu lieu en cours municipale de Montréal, dans le dossier 721, 773, 710, et j'ai gagné. J'ai gagné pour ma personnalité juridique, donc, comme représentant autorisé, comme il l'a dit là-dedans, j'ai gagné aussi, comme représentant autorisé, comme verbe de chair et d'âme, représentant autorisé de la chose inanimée, Jacques Normandin. <coughs> donc, la cour est d'opinion, que ce n'est que l'enquête au fond qui pourra permettre de statuer sur cette question, à la lumière de la preuve, alors soumise. En effet, l'allégué de choses jugées ne, fait, ne référant à une décision rendue, se référant à une décision rendue par la Cour municipale de Montréal, dans le cadre d'une poursuite en matière pénale, la, pré, la pertinence d'une telle prétention à l'égard d'un recours civil, parce que là, j'étais au pénal, vois-tu? Ils ont joué, ils ont galvaudé, alors que le pénal et le civil rendus là, c'est la même chose. À l'égard d'un recours civil, comme c'est le cas dans la présente affaire, ne s'impose pas d'office et une preuve spécifique est nécessaire. Voyez-vous? Alors que c'est au pénal que ça se passe, en cour municipal de Montréal, mais j'ai été acquitté quand même. Le présent dossier devra donc se continuer suivant l'entente sur le déroulement de l'instance que les représentants autorisés des partis ont signé et déposé le 21 mai 2004. Pour ces motifs, le tribunal rejette la requête en irrecevabilité. Le tout, frais à suivre. Il n'y a jamais eu de frais. Il n'y a jamais eu de dépens là-dedans. Comme dans le fameux dossier que je viens de vous expliquer ici, c'est écrit à la fin... Le tout avec dépens. Jamais ils ont réclamé les dépens. Jamais. Et qui succombe aux dépens, automatiquement est acquitté. Euh, C'est-à-dire, je n'ai pas succombé aux dépens. Donc, c'est un acquittement automatique. Quand tu ne succombes pas aux dépens, c'est un acquittement. Parce que sinon, le juge le sait, il devient un voleur. Donc, ils disent, ils peuvent dire n'importe quoi, le tout frais à suivre. Mais il n'y a pas de frais à suivre. Et ça, j'ai gagné là-dessus. C'est le capital de la générale dans ce dossier-là, qui a interdit à la mise en cause la Société de sciences automobiles du Québec, c'est-à-dire à ses administrateurs, d'appliquer le jugement, de reconnaître que jacques joseph Pierre-Antoine, de la famille Normandin, avec des traits d'union, jacques joseph Pierre-Antoine, est le représentant autorisé de Jacques Normandin, parce que je venais de faire sauter, je venais de faire euh, tout simplement euh, déconsidérer toutes les compagnies de chance et les banques au Canada. Toutes les compagnies de chance et les banques au Canada. C'est clair? Donc, euh, ça, ça rouvre bien euh, euh, ce fameux dossier-là, dans lequel je vais vous revenir, parce que là, la conclusion de ça, sur la question que je viens de vous dire que M. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, agissant comme représentant autorisé de Jacques Normandin, demande par requête en irrecevabilité que soit rejetée la procédure introductive d'instance initiée par la Capitale Change Générale. Seul là-dessus, là, sur ce do dossier-là que je viens de vous présenter, il y a eu une entente euh, privée avec les avocats de la Capitale Chance Générale et. Euh, et aussi, euh, qui se trouve à être Pierre Bégin, de la capitale échange Générale. Et euh, Renaud euh, Bernier, c'est ça. Euh, Renaud Bernier se trouve à être lui, euh, le représentant de la Société d'assurance automobile du Québec. Et donc, euh, là-dessus, étant donné que j'ai gagné comme représentant autorisé, écoutez bien ce qui se passe ici avec euh, en couche supérieure. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel à cour supérieure. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été cassé à nulle part. Ça a resté comme ça. Et euh, le montant qui était réclamé de près de 4 000 n'a jamais été payé. Il y a eu acquittement, point final. Ils euh, ont voulu à passer, ils ont voulu régler ça sur médiation avec le juge Peter Bradley. Mais je n'avais pas encore assez de connaissances pour débattre de mon identité, de verbe, de chair et d'âme. Et je n'ai pas accepté cette médiation-là. Donc, ça m'a traîné toute ma vie ensuite. Et c'est ça qui fait que la capitale de générale a fait suspendre le permis de conduire à partir du litige qui a débuté en 2002. Et la capitale échange générale, par euh, euh, monsieur, euh, de, euh, Pierre Bégin, qui se trouve à être à la direction du contentieux de la capitale échange générale, a levé la suspension du permis de conduire seulement le 3 mai 2017. Donc, de 2002 à 2007, ils m'ont enlevé l'autorisation d'avoir un véhicule, ils m'ont enlevé le permis de conduire, ils m'ont même interdit d'avoir un véhicule. J'étais entrepreneur en maçonnerie, j'avais des chariots, élévateurs et tout ce que vous pensez qui peuvent être euh, tout, tout matériel roulant et tout ce que vous voulez. Ils m'ont tout enlevé, ils m'ont mis dans la rue. Et je n'ai jamais voulu renoncer à ces jugements-là parce que c'est la première fois sur la planète qu'on reconnaît la nature humaine grâce aux juges Bisson, nous, Fontaine de la Cour municipale de Montréal, grâce au juge François Godbout et Peter Bradley de la Cour du Québec, et grâce au juge Feu Rénal, Fréchette de la Cour supérieure du Québec. Et grâce à l'honorable juge Gilles Pigeon, qui a défiscalisé Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin en 2005 dans le dossier 500-61-199-152-050, et ça n'a jamais été respecté. Parce que Guy Fontaine, qui représentait l'Agence de la du Canada et qui m'a mis, moi, jean joseph Pierre-Antoine, de la famille Normandin, il m'a mis en prison. Il m'a mis en prison le 12 décembre. Et l'honorable juge euh, Gine, euh, Julie Beauchin était au courant de ce qui se passait. Elle savait que ça, ça n'était pas debout ce qui se passait là, mais elle n'avait pas le choix. Donc, euh, j'ai dû faire de la prison. J'ai fait à, à peine un mois de prison. Et euh, j'ai demandé justement à ceux à qui j'ai demandé euh, d'être libéré au 1er janvier au lieu d'être libéré le 7. Euh, là, je leur ai dit, euh, vous allez rajouter dans la formule de libération l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu euh, qui stipule « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Et ils vont rajouter euh, euh, la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ils ont refusé. Ils ont pu sans les libérer, ils sont venus une journée et demie après, et euh, ça a été refusé. Donc je leur ai dit, vous m'avez emprisonné parce que vous refusez de respecter les lois et les jugements, alors que moi je suis en prison ici, parce que vous dites que moi, j'ai violé une loi alors qu'il n'y a pas de loi. Et j'ai voulu faire respecter mes jugements. Mais pour ce qui est du jugement de l'honorable juge Gilles Pigeon, contre l'impôt sur le revenu, je l'avais oublié, je n'en ai pas parlé parce que j'avais un avocat qui n'avait pas le droit d'en parler non plus. Michel Lebrun, il avait interdiction de parler de quoi que ce soit, qui à l'administration de la justice. Il n'avait pas le choix. C'est un bon avocat, mais un avocat, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Sinon, il perd sa profession. Donc, je commence avec le fameux dossier en cause supérieure. Euh, ce ce dossier-là, euh, je trouve... Euh... Attendez un petit peu... Un, ce dossier-là a été. Euh, il y a eu un jugement le 28 janvier 2015. Donc, c'est Canada, province de Québec encore. Pourtant, c'est un État national depuis 2001, la loi E20.2 de 2001, De l'an 2000, même pas 2001, c'est de l'an 2000. RLRQ 2000, chapitre E20.2. Donc, c'est Canada, province de Québec, district de Bedford, numéro 460 36 000 143 C'est au palais de justice de Granby, la même place que je m'en vais là, le 11 février prochain. C'est Cour supérieure, Chambre civile et faillite. Devant l'honorable juge Gaëtan Dumas, juge de la Cour supérieure. Jacques Normandin et Al demandeurs. OK? Là, il y a mis Jacques Normandin et Al Demandeur. Ils savent bien que ce n'est pas Jacques, Jacques Normandin. Eux autres, ils ont, ils ont cette manie de dire que c'est Jacques-Antoine maintenant. Alors que Jacques-Antoine, lui-là, là, il n'y a pas de numéro de sociale et Jacques-Antoine, il vient de mon attestation personnelle quand je me suis présenté à l'hôpital pour donner mon nom à moi, qui est Jacques-Antoine Normandin avec un trait d'union. Et quand j'ai changé ça, bien là, le directeur de l'État civil a décidé de mettre deux talons sur le même certificat de naissance. Il y en a un pour Jacques Normandin en réversion. OK? Mais Jacques Normandin a un numéro d'assurance sociale, il a un permis de conduire, il a une carte d'assurance maladie. Parce que ça, il a fait ça en 2006. Écoutez, j'ai eu mon permis de conduire, j'avais autour de 15-16 ans, vous comprenez? Donc, euh, directeur de l'État civil... Écoutez, il n'a jamais reconnu euh, l'identité de Jacques-Antoine Normandin, alors que le gouvernement, lui-là, vous allez voir, là, dans cette fameuse poursuite judiciaire-là, là, c'est encore Jacques-Antoine Normandin qui est concerné. Alors que euh, euh, la personne qui est visée, qui semble-t-il, euh, euh, est, est victime euh, euh, de, de, de propos, si on veut, là, il y a eu. Euh, Comment, comment on dit ça donc? C'est à cause de certains propos euh, donc, euh, qui se trouvaient à... à C'était des propos qui forçaient le tribunal à me faire comparaître devant la Cour. Mais faire comparaître, c'est toujours Jacques-Joseph, Antoine-Pierre parmi mes jugements. Tu sais, on peut inverser Antoine-Pierre et Pierre-Antoine. Ça, je peux l'excuser en autant qu'il y a une virgule, un, pas de virgule, un trait d'union entre Jacques-Joseph, Antoine Pierre ou Pierre-Antoine, ça, je peux l'accepter. Le nom normandin, mais ça, c'est un surnom. Et euh, c'est un nom propre, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, avec les traits d'union. C'est pas un prénom, c'est un surnom. Tout ce qu'il y a sur le talon, ça, c'est le prénom usuel. Le prénom usuel, c'est un pseudonyme. Ça n'a pas de vie. Et quand il n'y a pas de loi ici, il s'adresse à quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a aucune nature, qui n'est d'aucune nature existante quelconque. Et en parlant d'existence, euh, c'est la loi A-2.1 de 2003 du Québec, règlement R4, qui interdit aux juges et aux avocats ou à qui que ce soit de parler d'existence avec qui que ce soit, qui est justiciable, avec un justiciable quelconque. Ils ont interdiction de parler d'existence, ça voit bien, hein? Donc, euh, on continue. Devant l'honorable juge Gaëtan Dumas, juge de la Cour supérieure, Jacques Normandin et Al, Demandeur, contre Sa Majesté, la reine défendresse. Avis d'appel. OK. Comparution. Jacques Normandin, Demandeur et tout ça. Là, on commence ici. À Granby, le 28 janvier 2015, identification de la cause et des procureurs. Monsieur Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Voyez-vous, il n'a pas mis les deux petits points, mais ils ont mis des traits d'union. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, ils ont mis des traits d'union. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Je suis représentant pour Jacques Normandin. Ça, c'est quand je me suis présenté. Je suis le représentant... Autorisé pour Jacques Normandin la cour donc le juge du Dumais regardez là c'est ça qui m'a dit aussitôt que j'ai dit ça là. la cour, regardez là la salle est pleine je n'ai pas de temps à perdre les niaiseries ce n'est pas la place j'ai les, puis là il y a trois petits points j'ai lu vos procédures et vous prenez la place de d'autres personnes « Alors, quel est votre nom, monsieur? » Je reviens. « Monsieur Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. »« J'ai mis le Normandin pour respecter le certificat de naissance, même s'il n'y a pas de vie dans aucun certificat de naissance. »« Non, je... » Là, il y a trois petits points. Écoutez, je vous demanderai... Trois petits points. Là, la, là, la cour dit « Non, non. » Là, moi... Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, de vous récuser. Donc j'ai dit ça, moi. J'ai dit, écoutez, je vous demanderai de vous récuser. Vous étiez dans le dossier de Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin avec le juge Beauchêne dans le dossier 460-36-00240-095. Mais, euh, je vais vous dire, franchement, euh, c'était pas tout à fait ce numéro-là. Il y a eu une erreur sur le, le dossier, mais euh, c'est en, euh, en en 2009. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas tenu compte, vous avez désavoué le jugement du juge Godbout dans le dossier 22 028 373 041. Je ne ris pas, c'est ça que je dis au juge. C'est que on rit de moi. Je dis ça au juge. <rire> La cour me dit, le juge me dit, monsieur, là, moi, je réponds, écoutez, vous n'avez pas juridiction pour, trois petits points, je vous demanderai respectueusement de vous récuser, c'est tout, dans ce dossier-là. Pas dans les autres, mais dans ce dossier-là, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas qu'on rit. Quand je dis pas, pas, pas dans les autres, ça, ça veut dire dans les autres, c'est ceux qui étaient en arrière, là, tous les justiciables qui attendaient. Là. Ils pouvaient se récuser pour mon dossier, mais revenir pour continuer à juger toutes les autres victimes en arrière, là, qui vont être victimes de lui-même. Je ne veux pas qu'on rit de moi. J'ai fait un mois de prison, le 12 décembre dernier. Le juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandin. Pas Jean-Marie Normandin pas Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin, et ça,